Voici un exemple en mode entretien. Dans ce mode-là, on a une personne qui interview et une personne interviewée, et le dispositif technique est en général composé de deux ou de plusieurs caméras. D'ailleurs, faites cet exercice-là, essayez de compter le nombre de caméras. Ces vidéos sont tirées de MOOC francophones ou anglophones, et la question qu'on peut se poser, c'est euh, le prof, dans le difficile métier de journaliste, il faut être préparé. Aussi, faut-il regarder la caméra Faut-il regarder la personne questionnée Bref, beaucoup de possibilités qui vont faire que le prof va être potentiellement perturbé. Regardons tout de suite les exemples. Comment, comment on s'y prend pour fabriquer des chiffres sur les coûts et les bénéfices des actions de prévention. Comment vous vous y êtes pris Alors, nous avons fait un choix euh, qui, est, qui est très clair. Et quelle différence faites-vous entre euh... un manager et un leader Alors, dans, donc la grande question théorique. Encore une fois, on ne va pas faire de théorique là. C'est à, à vous de le faire pour votre cours. Euh, dans dans, dans l'exemple, dans, dans cette entreprise, j'ai un exemple très intéressant how you got to this idea of the commons as a, as a subject for for the College of the Environment. The commons is uh, one of the crucial issues that I think we're facing today and... What, what, what scares you the most? What are the things that concern you the most? Well, I mean, I, I am optimistic, I have to admit, but I am pretty worried because we've known about climate change as a scientific principle since the 1800s. Il y a toujours quelqu'un derrière la caméra. Il y a beaucoup de personnes derrière la caméra dans ce MOOC, mais une personne principale, et c'est mon collègue, Casey Holman. Mais aujourd'hui, nous flippons la caméra et nous allons poser à Casey une question. Casey, qui est votre professeur en vie? Mon professeur était mon professeur de sixième grade, M. Falk, et c'était parce qu'il. Vous l'avez peut-être constaté dans ces exemples, j'ai ressenti en général dans la communauté anglophone une certaine aisance comparé à la communauté francophone qui est un petit peu plus perturbée à cause de ce dispositif technique et de ce mode entretien. Vous avez vu aussi un petit exemple d'une visioconférence qui elle-même était filmée. Cela peut vous donner quelques idées pour vos prochaines vidéos.